J'ai une grotte pour toi. Aujourd'hui, je t'emmène. Elle est un peu loin, plus à l'est, mais j'ai tout arrangé avec le chef de fondou Nous aurons un tuk-tuk pour aller et revenir. Tu me dois une bière. Moisaï, deux heures de tuk-tuk, k1, k1, avec même une crevaison réparation de fortune d'un bout de branche au milieu du pneu et de la jambe. Dans le bouddhisme Theravada, tout être vivant. Même une bestiolette absolument repoussante peut être une âme en errance avant une de ces nouvelles vies. Ta moissaille, mon illumination, ma libération. Les vieux, je t'ai payé ta bière. moissaille, l'entrée siphonnante mais sèche, franchie, on progresse debout. On topographie avec précaution sur de la roche noire, torturée, coupante et tachée de rouge jusqu'à une immense salle cathédrale dont l'exploration nous prendrait trop de temps. Okay. C'est en revenant sur nos pas que je suis surpris par les détails de certaines compressions, leur forme, leur couleur, comme si la grotte prenait vie après nous avoir étudiés pendant notre allée.